Les ultras 10 subs que je gagne cette partie. En étant debout. Qui veut parier Je préfère des parties à 3 kills sous, sous Tramadol. Frérot, si je prends une Tramadol, je vais être meilleur. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que lui, il sait, tu vois? Hmm. Je sais pas trop comment la jouer en vrai. Euh... Oh! Lui aussi, il est au courant. Tu vois ces petites décales droite-gauche, là, il me prend pour un coup. La puissance les gars. J'ai pas beaucoup de chance sur les, sur les pics que je prends aujourd'hui. Dès que je repère un mec qui est en, euh, qui est en course, je le tire dessus et il se passe exactement ce qui vient de se passer là. C'est un manque de timing, de lucidité dans la game. Ça m'étonne pas que je sois moins lucide. Je suis, je suis, saoulé, je suis, je suis saoulé de jouer debout. Ouais, j'ai eu pile, hein. ça pue là. Mardi, c'est un petit tournoi. Ouais. Il y a 50 000 euros à gagner. Il y en a un qui a balancé l'hélico dans, dans ma direction. Et il s'est jeté... Pas loin. Et là, maintenant, il est en train de s'éloigner. Il fait des... Euh, il fait des déplacements gros. S'il y a aucune logique derrière. Et là il est en train de repartir sur la gauche. Et, et là il part dans le gaz. Ça joue au chat hein dit gg Elles sont dures les parties de chat hein reste encore dix mecs dans cette zone, crazy, crazy. Noyé. Marcel du 64. like C'est impossible que ce parrain est paralysé Let's go en nous Chouachan, t'es un Ouais, je un c'est c'est c'est un chat c'est le meilleur, meilleur français en ce moment Les gars, qui a parié contre moi comme quoi j'allais perdre Qui Ah, il s'est relevé en mode Shinchigo Il I don't miss Back to back chat, ça vous va Peut-être que je... Je, dev... je devrais m'y pointer un peu plus tôt, mais euh... Tran... tranquille, les gars. Dans tous les cas, euh... c'est quoi, ça T'es trop... T'es trop... Géodude. Ça oh va chez Gotha, demain Ouais, je sais plus à quelle heure, c'est, mais je crois que j'ai un réveil à 5h30. Dispersion déployée. La cible prioritaire a été éliminée. Vous avez entendu? de aérienne. Cible frappe aérienne. Spartiat. A oh votre avis, ça va être un back-to-back -back ou pas Moi je suis certain que chat hein. Mais je vous pose la question quand même parce que c'est vous les experts. mort. Ah oh, peut-être pas. Ah. Non peut-être pas en fait. Il y a un monstre. Chris ne vend pas la, la peau du canon avant d'avoir tué. Personne qui a ça en arabe Pour, pour ce pauvre monsieur Il s'est retrouvé à des plus de... Qu'est-ce que vous en pensez de faire une game avec cette arme Ça se tape les gars. Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez. Oh, mais quel tir de précision! J'imagine ça de quelqu'un. Vous êtes dans On est sur du rat allongé là les gars. C'est joli ma prise de ligne En game chat. Oh. Vous avez tous les moves de ouf qu'il fait Vous voyez tous les moves qu'il fait C'est que des moves... De... Enfin, me... Oh les gars mon masque il s'est foutu Ça m'a foutu ma game La tête pour rien les gars. Tout là. Il est mort du gaz. Il est mort du gaz. On sait qu qu'il retournait dans le gaz parce qu'il avait un masque en or. Non, juste il voulait jouer sa vie. Et une victoire de plus, chat. Back to back.